Qui est responsable de la prévention des violences sexistes et sexuelles pendant les événements étudiants Cette question peut être abordée sous plusieurs angles. Du point de vue de la responsabilité morale, qui doit se sentir concerné Qui a un rôle à jouer Chaque étudiant ou étudiante est responsable de ses propres actes ou propos et doit veiller à ce qu'il n'ait pas pour effet de blesser une autre personne ou de créer une situation intimidante, hostile, ou offensantes. Mais ce seul niveau de responsabilité individuelle n'est pas suffisant. L'association étudiante qui organise l'événement a aussi un rôle à jouer. Par exemple, cela peut passer par la communication sur l'événement, la mise en place de référentes et référents bien identifiés, ou encore la création d'une safe zone, c'est-à-dire une zone où l'on est en sécurité dans les activités proposées, et dans la façon dont la distribution d'alcool et d'autres produits psychoactifs est encadrée. L'établissement lui-même a une responsabilité. Il peut accompagner l'association étudiante dans l'organisation d'événements associatifs, festifs ou autres, et la conseiller sur les bonnes pratiques. Il peut également vérifier que l'association a prévu des mesures de sécurité adaptées, proposer des formations pour les responsables associatifs, tout en communiquant sur la tolérance zéro vis-à-vis -vis des violences sexistes et sexuelles. Si l'événement se déroule dans ces locaux, l'établissement doit être particulièrement vigilant sur la prévention des risques et les mesures préventives de sécurité et doit interdire l'événement si ces règles ne sont pas respectées. On le voit, les responsabilités sont en réalité très partagées. En pratique, on observe que lorsqu'un événement est organisé en partenariat étroit entre les associations étudiantes et l'établissement et qu'un dialogue est instauré sur les responsabilités, les risques de violence ou d'accident diminuent fortement. Le deuxième angle est celui de la responsabilité pénale. Autrement dit, qui peut être sanctionné par un ou une juge si une plainte est déposée, par exemple suite à une agression le droit pénal dispose que « nul n'est responsable que de son propre fait ». Cependant, la loi du 10 juillet 2000 introduit une distinction entre l'auteur direct du dommage, ici la personne qui agresse, et l'auteur indirect. La direction de l'établissement, mais aussi les responsables de l'association organisatrice, peuvent être reconnus comme auteurs indirects s'ils ont créé, ou contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou bien s'ils n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter. Selon l'article 121-3 du Code pénal, la responsabilité pénale de l'auteur indirect est engagée si l'une des fautes suivantes a été commise. Premièrement, une faute de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, c'est-à-dire que la personne ou le collectif connaissait l'existence d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et a choisi, de façon délibérée, de ne pas la respecter. La faute de mise en danger délibérée pourra être retenue, par exemple, si l'association a organisé un open bar ou a servi de l'alcool à des personnes en état d'ivresse et que cela a contribué à la réalisation de l'agression. Rappelons que le Code de santé publique interdit ces deux pratiques. Deuxièmement, la responsabilité pénale de l'auteur indirect est engagée en cas de faute caractérisée exposant à un risque grave que l'on ne pouvait ignorer. Cette faute peut être établie même si elle n'était pas intentionnelle et même si aucune réglementation n'était en jeu. À titre d'exemple, la faute caractérisée pourra être retenue si l'association n'a pas pris de mesures particulières vis-à-vis d'un étudiant ou d'une étudiante qui aurait eu une attitude clairement menaçante avant de commettre une agression. D'après la jurisprudence, la faute caractérisée est beaucoup plus largement retenue que la faute délibérée. Les responsables associatifs doivent donc garder à l'esprit la prévention des risques, non seulement en amont, mais aussi tout au long de l'événement, sans omettre de réaliser un bilan de l'événement.